On va ouvrir tout ça, on va voir si ça fonctionne, on vais monter le son, donc ok, bonjour tout le monde aujourd'hui, écoutez j'ai un dossier assez particulier, c'est une, une victime, euh, euh, ben, c'est un accident de, de la route, la personne en question a été accidentée il y a quelques années, et puis, elle a beaucoup de problèmes avec sa santé. Elle a beaucoup de problèmes avec le système de santé publique. Euh, elle, a, elle était aux enquêtes pour la sécurité publique. C'est une femme excessivement intelligente. Une, elle a 33 ans. Euh, en tout cas, je, je vais vous dire franchement, j'ai tombé à terre. J'ai tout enregistré, la conversation que j'ai eue avec elle. Cette femme-là, c'est une miraculée. Euh, elle a été aux enfers, ce n'est pas, pas des farces, je vous le dis, et, et je la crois. Et euh, quand vous allez écouter ça, vous n'en croirez pas vos oreilles non plus. Et euh, vous savez, les gens aujourd'hui ont oublié la foi, on, on, on a oublié le fait que, euh, le, que tout ce qui est humain ici au Canada, tout ce qui est humain n'a pas de vie. Et je l'ai découvert hier. Mais j'ai perdu mon document parce que là, il y a quelqu'un qui joue avec mon ordinateur c de, depuis que je l'ai perdu et puis je suis allé le rechercher. Il y a des hackers, je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai travaillé sur un document hier. Et euh, je suis même rentré dans la question des cétacés, Fanon, et euh, les mammifères et euh, toute la question de notre identité. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte, hier, que tout ce qui est humain où être humain n'a pas de vie, nous sommes des objets, des choses. Et euh, la seule place qu'on existe dans notre nature humaine, dans notre nature humaine, c'est dans la Sainte Bible, c'est dans les Saintes Écritures, c'est dans Jean chapitre 1, euh, quand il dit « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Et c'est tellement tordu l'administration de la justice, c'est tellement diabolique, que le verbe, c'est seulement vocal, alors que le verbe, c'est pas rien que la voix. Vous comprenez? Le verbe, c'est notre chair et notre âme. C'est ça, le verbe. C'est notre chair et notre âme. Donc, moi, je vais me présenter le 11 février prochain en chair et en âme comme un verbe, pas comme un humain. Parce que si je leur dis que je suis un humain, ils savent qu'on est des choses. Eux autres même le savent. Vous savez, les gens qui ont accepté ça, c'est pour servir le système bancaire et le système des marchés boursiers mondiaux. C'est seulement pour servir Mammon, le dieu de l'argent. Satan, Lucifer, Mammon, c'est synonyme, ça veut dire la même chose. Donc, euh, je vais vous faire euh, entendre ce qui se passe dans ce fameux dossier-là. Et euh, c'est certain que je ne peux pas le rendre public d'ici si au 11 février. C'est personnel. Euh, c'est pour vous, mes amis. Ce à qui je vous l'envoie, c'est personnel. Donc, euh, écoutez, moi, euh, je l'envoie sous la forme confidentielle. Vous comprenez? Et euh, à partir de là, ben, on verra bien euh, ce qui va se, se passer là-dessus. Mais euh, c'est quand même de ma part à moi confidentiel. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mes amis. Parce que moi, ce que, dans votre vie, là... Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je ne déroge pas comme le demande de l'article 33 de la Charte canadienne qui nous oblige à déroger pour ne pas révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Et là, je suis dans l'étude de la loi sur le barreau du Québec, de la loi sur le code des professions, de la loi sur la déontologie des avocats du barreau du Québec, de la loi sur les tribunaux judiciaires, chapitre 16. Je suis en train d'étudier tout ça au complet, dans les moindres détails, dans les moindres coutures. Tout ce qui se passe là-dedans, du fait qu'ils prennent nos empreintes digitales, notre ADN, notre photo, et euh, ils prennent ça, puis ils donnent ça à une personne physique, alors que la personne physique, c'est pas compliqué, euh, ça se trouve, euh, attendez un petit peu, je vais aller dans mon document ici, je vais vous le donner, ça sera pas très long, j'espère que, je sais pas où j'allais, mais, attendez un peu, il est ici, oui, et voilà ici, je vais vous le montrer, ok, ça c'est puis ça là c'est certain que autres gens peuvent euh, tout simplement dire que nous sommes des imbéciles voyez-vous René Croteau, Un patrimoine coopératif défiguré et dénaturé puis là on voit ici c'est quoi c'est le mouvement des jardins euh, et euh, le mouvement des jardins c'est 1997 à 2003 ok et M. René Croteau, il est ici. Je vais vous lire assez rapidement ce qu'il y a. René Croteau, euh, quand il a écrit ce livre-là, euh, René Croteau, un des premiers titulaires d'une maîtrise en sciences sociales de l'Université Laval en 1946, a consacré toute sa carrière au mouvement des jardins. Entré cette même année au service de l'Union régionale de Québec comme inspecteur propagandiste, il a été appelé à y remplir diverses responsabilités jusqu'à celle de directeur général de 1969 à 1973. N'oubliez pas qu'en 1968, il n'y avait plus d'assemblée de, de, de, législative, le conseil législatif et de lieutenant-gouverneur ici, en dérogation par nos avocats et nos, et nos juges, en dérogation aux articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. C'est pas compliqué, là. Donc de 1973 à 1981, il a été directeur général de la fédération provinciale lorsque cette dernière est devenue la Confédération des caisses populaires et d'économie des Jardins. Il a assuré la fonction d'adjoint au président de 1982 à 1986. Comme retraité, il a accepté d'agir à titre de conseiller contractuel auprès du président du mouvement des Jardins de 1987 à 1991. Je pense que c'était Claude Bellin. Puis ensuite de ça, il a été remplacé par Alban d'Amour ou vice-versa. Et je les ai poursuivis, ces deux gens-là, ces deux présidents-là. Pendant toutes ces années, autre qu'il a été plusieurs postes, qu'il a occupé plusieurs postes d'administrateur dans différentes filiales du mouvement, euh, de même que dans ces organismes de son milieu, il a été euh, chargé de divers dossiers stratégiques, particulièrement, dans le domaine informatique, et surtout, et celui, des systèmes de paiement. Son engagement envers la coopération et la promotion des valeurs qui en constituent la substance ont été les jalons dominants de toute sa, sa vie professionnelle. Ce monsieur-là, il est extraordinaire, et étant donné qu'il a une maîtrise en sciences sociales de l'Université Laval en 1946, la société il la connaît. Donc, on va aller directement ici. Voyez-vous? On va aller ici. Des associations de personnes. OK? Ça, c'est en page, à la page 10 de son livre. OK? On voit ici, là, le livre, là. Voyez-vous? Le mouvement des jardins, 1997 à 2003. On le voit. OK? Donc, je ne vous mens pas, là. Donc, des associations de personnes, qu'est-ce qu'il dit? Les membres sont obligatoirement des personnes physiques. OK? Écoutez, je suis, allé, je suis rendu loin, là, parce que ça fait des années, ça fait plus de 25 ans que je me bats contre le système, contre les juges et les avocats du barreau du Québec qui refusent d'observer euh, le jugement euh, des juges bisson de nos fontaines de la Cour municipale de Montréal en 2003, dans le dossier 721, 773, 710. Et même que la juge Sylvie Girard, de la Cour municipale de Montréal, sans aller en appel devant une Cour supérieure d'appel, a déconsidéré les jugements des juges Bisson de nos dans son dossier à L 248-257-112. 248-257-112. Ça, c'est trois ans, trois ans, environ trois ans plus tard. Donc, elle a déconsidéré. Ça, là, c'est juste un début, vous comprenez? Donc, je ne peux pas faire confiance. Moi, je passe en cours le 11 février prochain avec des juges et des avocats qui déconcilient leur propre juridiction, qui se moquent de leurs confrères par leurs juges coordonnateurs et les juges en chef de ces juges coordonnateurs-là. Vous comprenez? C'est grave, ce qui se passe. Et c'est le barreau qui pilote tout ça en arrière l'administration du barreau du Québec, des administrateurs. Donc, euh, il écrit ici, les membres sont obligatoirement des personnes physiques. Et euh, quand on va dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, OK, et qu'on regarde ici euh, euh, une personne physique, je vais vous le montrer, euh, pape, euh, OK, personne morale, personne physique. OK, si on le voit ici en tout, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas si on peut le voir ici, là. Euh, bon, écoutez, personne physique. Mon doigt il est là. Donc, c'est ça que ça veut dire. Personne physique, c'est un être humain. Donc, un être humain obligatoire, c'est-tu normal d'être obligatoire? Il est obligatoire d'être un être humain? C'est naturel. Est-ce qu'il est obligatoire d'être une plante? Est-ce que le monde juridique dit qu'il est obligatoire d'être une plante, d'être du règne végétal? Donc ça, ça veut dire que le règne humain n'existe plus. Le règne végétal n'existe pas non plus. Le règne animal n'existe pas si c'est obligatoire. Vous comprenez? Quand c'est naturel, il n'y a pas d'obligation à être du règne naturel humain, « minéral »,« végétal » ou « animal ». C'est quatre règnes différents qui sont de la nature. Mais l'administration de la justice s'est moquée de tous ces règnes-là. Elle se moque du règne de Dieu. Vous comprenez? C'est ça les sociétés secrètes, les sociétés occultes, le Grand Orient de France. C'est ça tous ces gens-là qui détruisent notre société, nos peuples, notre nature humaine. Euh, ces gens-là qui, qui ont tout simplement décriminalisé l'avortement à travers la planète, puis ça se promène d'une place à l'autre, alors que c'est tout simplement d'enlever de, à Dieu l'enfant que Dieu a créé. C'est Dieu qui crée l'enfant. Donc, Dieu, pensez-vous que Dieu <coughs> doit se conformer à l'obligation de l'administration de la justice? Le Seigneur Jésus-Christ, on l'a accroché à une croix. Pourquoi? Parce qu'il est venu faire comme moi. Il est venu révéler la vérité. Puis on, on l'a accroché à une croix parce qu'il est venu révéler la vérité. Parce qu'il est venu servir les plus pauvres, les plus démunis. Pas les plus riches! Non, les plus pauvres et les plus démunis. Les plus riches, eux autres, c'est eux autres qui contrôlent l'armement, qui contrôlent les recherches scientifiques dans les laboratoires médicaux. N'oubliez pas ça, là. N'oubliez pas que la loi sur les laboratoires médicaux, qui est la loi L-0.2 de 1972, okay, au, à l'article 1J, stipule qu'un enfant fœtal c'est un défunt. Pas un enfant embryonnaire. Un enfant fœtal c'est un défunt. Puis à l'article 223.1 du Code criminel, il décide à quel moment un enfant devient un humain. Un être humain. Imaginez-vous, ils ont été loin pour que ce soit dans l'article 223.1 du Code criminel. Moi, quand je vais me présenter auprès de justice de Granby, à 9h30, le 11 février 2021, la première des choses, ça va être de m'identifier, puis on va parler d'identité toute la journée. S'ils ne veulent pas faire ça, c'est parce qu'ils vont être obligés de m'emprisonner. Parce que je n'ai pas le droit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. C'est l'article 28-58 du Code civil du Québec. Et c'est l'article 24 de la Charte canadienne. Et la Charte canadienne, mais ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, j'ai n'ai plus la liberté de m'exprimer. Parce que le juge et les avocats qui vont être dans la salle d'audience vont appliquer l'article 33 de la Charte canadienne sur la dérogation qui leur permet de déroger à mes libertés fondamentales et à ma garantie juridique devant la Cour. Donc, je vais être devant des bandits. Je vais être devant des gens qui n'ont jamais respecté depuis 25 ans tous les jugements qui ont été reconnus par la Cour municipale de Montréal. Ce n'est pas des ce sont Des juges, quand même, qui ont été honorables. Les juges qui ne respectent pas ça ne sont pas honorables. Ils sont en déshonneur. Ils déconsidèrent l'administration de la justice. Mais j'ai gagné ça en 2003 par les juges bisson Nos-Fontaines de la Cour municipale de Montréal dans le dossier 721, 773, 710. Je l'ai ensuite ça, de, ça, gagné devant la Cour du Québec, devant, au dossier 272, 22 28, 373, 041 devant les honorables juges François Godbout et Peter Bradley. Ça a été aussi reconnu et, euh, pour charles joseph pierre antoine Normandin par le juge Gilles Pigeon, qui a défiscalisé en 2005 Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, parce que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin n'a pas le droit d'avoir un numéro d'assurance sociale. Il n'a pas le droit d'avoir un permis de conduire. Il n'a pas le droit d'avoir une carte d'assurance maladie. Il n'a pas le droit à aucun moyen de subsistance. Il n'a pas le droit d'avoir un toit, il n'a pas le droit d'avoir un compte bancaire. C'est pas compliqué. Et finalement, ça a été gagné devant le très honorable juge Furinal Fréchard dans le Cour supérieur du Québec, dans le dossier de mon frère, jean marie Joseph Arthur. Et quand on lit son certificat de naissance, Jean-Marie, ils l'ont mis comme prénom courant sur le talon souche détachable de son certificat de naissance. Et quand vous allez dans la partie supérieure, bien là, c'est bien écrit Jean-Marie avec un trait d'union, mais ensuite de ça, Joseph arthur il n'y a pas de trait d'union entre ces, ces prénoms-là, qui sont des prénoms, dans le fond. Vous comprenez? Mais c'est supposé d'être un nom propre, ça. Si ce pouvait être un nom avec des traits d'union, puis le directeur de l'État civil, par le ministère de la Justice, a tout simplement supprimé, abrogé les traits d'union pour mettre des virgules ou ne rien mettre du tout. Donc, ma mère, à 10h38, le 13 juin 1961, à 10h38, il n'y a pas de minute ou d'autre heure là, dans laquelle elle aurait accouché, autre que Jacques Normandin, elle a accouché Joseph, Pierre et Antoine. C'est tout en même temps! À 10h38. Ça, c'est dans la Formule D du ministère de la Santé publique, dans lequel ils l'ont altéré, mon nom de baptême, en rajoutant le nom de famille Normandin qui date de la loi 6 du fruitard de l'an 2 du 23 août 1794. Vous comprenez? Donc, nous sommes, écoutez, nous sommes des. des. des nous, ils nous, aura, ils ne nous reconnaissent pas comme étant euh, des.. des des humains, ou comme étant tout simplement euh, euh, des humains dans un euh, mammifère, dans le fond. Parce que euh, nos parents, euh, écoutez, moi j'ai été à la mamelle de ma mère, euh, comme un enfant, euh, quand, comme euh, tous les enfants qui peuvent être allaités par leur mère. Alors que j'ai fait toute une recherche là-dessus. Puis je vais vous dire une chose, ils ne reconnaissent pas ça dans la nature humaine. Ils reconnaissent ça chez les mammifères euh, marins, des cétacés. À part de ça, jamais. Mais j'ai découvert quelque chose qui revient à, à, à démontrer, ça j'en parle pas tout de suite, là. qui démontre que nous sommes une nature humaine et que là, automatiquement, c'est voulu que, nous, que le cétacé qui est mammifère ne sera jamais un humain et que l'humain, pourtant, Darwin dit que nous, sommes, nous descendons du singe. Hein? Nous sommes des animaux. Nous sommes du règne animal. Ils ont toujours dit que l'humain est du règne animal. C'est complètement faux. Puisque euh, les cétacés sont des mammifères. Ils sont du règne animal. Pourquoi le règne animal ne contient pas aussi euh, le mammifère humain? Pourquoi? Parce que le mammifère humain, ok, il est obligatoire d'être une personne physique, C'est ça un mammifère humain obligatoire. Si tu n'es pas une personne physique, comme le dit René Croteau dans son livre ici, ok vous vous mettez en prison et vous perdez vos droits civils. Vous n'avez plus mo de moyens de subsistance. pas compliqué, vous n'avez plus de moyens de subsistance. Donc, je vais commencer tout de suite parce que c'est tellement important d'entendre ce qui va se passer ici. Écoutez bien ça. On va aller euh, euh, directement sur ce fameux euh, document là. On va voir exactement. J'espère qu'ils ne l'ont pas enlever. Disque. Ok, c'est ici ça. Donc, euh, allons-y également. Ok. Pas de problème. Tu m'entends bien? Oui, oui. Je vais le son, bien. OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au jeu? C'est quoi? C'est c'est la, la, la, la tyrannie là, est à son compte depuis un an. OK? Puis depuis, euh, moi, l'hôpital, j'ai monté mon dossier, Là, j'ai un gros porte-document plein. Euh, c'est que j'ai tous les dossiers médicaux, j'ai tous les rapports de sacré-cœur, j'ai été hospitalisé à répétition. Et on a outrepassé la loi, on a été au-dessus de la loi quand j'ai dit 11, c'est les, les gestionnaires administrateurs des habitations Saint-Christophe. Enfin, okay. Et là, les euh, de je suis une poly-traumatisée de la route, donc j'ai vraiment okay. une grande accident de la route, j'ai eu un accident de moto en mai 2011, j'avais 37 fractures, j'avais un traumatisme cran j'avais des pneumotorax latéraux. Et puis je t'ai mis sous sédation dans le coma sédatif pendant trois semaines, j'ai une chirurgie de 14 heures une reconstruction complète de la colonne. Oui. De oh, la, colonne. Ouais. Ouais. la colonne? De la colonne complet. Parce que la ma moelle finire a été arrachée, j'en ai plus. J'en ai plus à plusieurs sections. Ça a été transsectionné. Mon Dieu, comment as colonne fait? C'est un miracle que tu sois vivant. C'est un miracle vivant, mon âme est descendue en toujours vivant. J'avais une mort clinique. Mais puisque c'était les démons qui m'ont entraîné avec eux, les esprits méchants, puis que j'étais dans ce jour des morts, dans une barque qui, en... qui, qui, qui était remplie de cadavres, puis qui s'avançait sur la boue, et là, j'entendais plus les médecins. Et là, il essayait de me réintuber en haut, mais moi, là, je les voyais plus. Et là, je me disais, je ne pas passer ici, c'est un insalubre. Puis la boue s'avançait sur de la... La, la, la. la barque s'avançait sur la boue, tout autour de moi, il y avait des amoncellement, des, des montagnes de cadavres, là, remplis les uns sur les autres, qui gémissaient, ça se lamentait. Et là, je camisais, puis mon, le Seigneur a remmené mon corps à la vie, simplement parce que j'avais perdu mon salut à ce moment-là. J'étais dans la vie j'étais je m'étais éloignée de Dieu la dernière année, puis, ah, puis oui. c'est le malin qui nous attend en tournant pour nous enlever la vie. Tu sais, quand on quitte le Seigneur, on, après avoir goûté au don céleste, au Saint-Esprit, puis avoir goûté des délivrances incroyables, que notre vie s'épanouit à la lumière, on s'éloigne, on persévère dans une mauvaise voie, mais le, le, le malin, lui, il vient que pour trois choses, pour égorger, détruire et, et, et dérober. C'est ça. Il est venu pour, pour mon âme, mais, mais le Seigneur n'a pas, pas livré mon âme, il a livré mon corps. Alors, il a été brisé en mille morceaux. J'avais 37 fractures, j'avais 13 côtes fracturées, 11 vertèbres fracturées, jusqu'à la C2. J'étais euh, quadraplégique au début. J'avais des clavicules homoplates, fracturées, déplacées. Ça a transfectionné la moelle épinale de D5 à D8. J'ai plus de moelle épinale. La moelle a sectionné D3, des D5, D7, tout en dépendant des, des, des 12, dans, tout dans le lombaire. Donc, ils ont fait une, une greffe de... Bon, en fait, ils ont fait une fusion complète de C7 à L4 avec deux tiges à Arrington. Ça, là, au Québec, il faut tout ça depuis les années 50, tellement c'est des 8. Mais c'était la seule méthode, c'était la seule façon de me sauver la vies. Puis ils ne pouvaient pas bien voir parce que mon corps est en comme une chasse sumo. J'ai vu les vidéos face enfin, reprises reprise en arrivant, donc il n'en en revenait pas quand moi je suis revenue à ma, à ma, à ma physionomie. Parce okay. que n'y même pas tant de livres, puis tant de Et là j'étais à peu près 300 livres, c'est à cause du sérum biologique, l'inflammation et tout ça. Puis mes poumons étaient remplis de terre. parce que J'étais tombée dans un marécage après avoir frappé une heure à 100 km d'un virage à moto où j'ai pris une débarque. Puis je revenais dans le champ. Puis les reconstitutionnistes en fin d'accident ont mesuré les traces de la terre. Comment tu as, la as fait pour survivre à ça? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Tu sais, Jacques-Antoine, suis... excusez-moi de vous appeler par votre prénom. Là. Non, non, c'est correct. C'est pas un prénom. C'est mon petit nom. Ça. On appelle ça un petit nom. C'est pas un, un prénom. Un prénom, ça n'a pas de vie. Un petit nom, c'est le diminutif de mon nom de baptême. Donc, je t'en remercie de m'appeler de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir, mais je vous remercie de me donner le privilège. Euh, donc, c'est ça. Non? Euh, moi, je suis sous respirateur parce que tous les, les, les gestionnaires et les administrateurs de Saint-Christophe savent ça. C'est que là, ils disent que je suis un, en, un très grand danger, moi-là. Moi-là. Un très grand danger pour les autres évidents qui sont très vulnérables, âgés, ah, en lourde perte d'autonomie. C'est moi la plus Magamie. Je la aussi la plus Magamie. Mais ils ne savent pas parce que je parais bien. Mais j'aime. Parce que je parais bien. Ils ne savent pas parce que j'ai une, de... une force de... J'ai une force de... Putain. Je suis sous respirateur artificiel depuis 10 ans. Je suis la patiente qui a été le plus, le plus souvent hospitalisée aux deux ces traumas de sacré-cœur. Je vais Je suis la patiente qui a été le plus souvent hospitalisée aux deux ces traumas de sacré-cœur. Ça, ça veut dire de une à 5 hospitalisations par année. Et les hospitalisations sont entre, euh, aux soins aigus. C'est des soins aigus, puis il faut qu'il y ait pas à les places, vous savez comment ça fonctionne. C'est que des soins aigus, là, de vitaux, puis on renvoie, Donc, c'est quelques jours à un mois et demi. Okay. Quelques mois et demi. Moi, j'ai été deux ans et demi hospitalisé après mon. mon, mon... J'allais dire après mon arrestation. Après mon, mon accident. Ah, oui. J'ai deux ans et demi hospitalisé. Deux ans et demi fait deux, deux ans et demi à l'hôpital. Non, c'est dans les centres de réa aussi, je vais, je vais expliquer là. C'est que je suis arrivée, j'étais en Virginie. Donc j'ai été sous sédation dans le commercial pendant trois semaines. Je revenais à l'Asie, je sais ce Ok, mais juste mon dos, regarde, c'est des Irrington il ne pose plus ça depuis les années 50. Donc maintenant, c'est plein de bris, parce que c'est pas dans la colonne comme aujourd'hui. C'est éloigné de la colonne. La colonne, elle avait, il n'y en avait plus. voyons donc. Il n'y avait, avait plus de colonne. Il ne peut pas fixer des, des vis. Ouais, mais quelqu'un qui n'a plus de colonne, il meurt. Oui. Mais j'avais plus de colonne, j'avais plus de poumon, j'avais plus de crâne. J'avais un traumatisme crânien avec une émission. Mais voyons donc. Ils ont, ils ont demandé. Tu sais, c'est pas des administrateurs, des gestionnaires, puis les ciens, ils ne savent pas. Ils pensent juste que je t'en fauteuil. Tout ce qu'ils savent, c'est que je t'en fauteuil. Ils, ils m'ont. Attendez que j'arrive, là. Voyons. Euh. Oui, Pas de problème. Tu m'entends bien? Vous avez publié ça au niveau de la du, du Québec dans mon dossier oui, à moi. Je suis de réa aussi. Je vais, je vais expliquer, là. C'est que je suis arrivé, j'étais en Virginie. Donc, j'ai été sous-sédation dans le coma pendant trois semaines. Je revenais à la vie. Euh... <rire> OK. Mais juste, mon dos, regarde, c'est des tiges. Harrington, il ne pose plus ça depuis les années 50. Donc, maintenant, c'est plein de bris. Parce que c'est pas dans la colonne comme aujourd'hui. C'est éloigné de la colonne. La colonne, elle avait... il n'y en, en avait plus. Il y avait plus de colonne. Il peut pas fixer des, des vis. Ouais, mais quelqu'un n'a plus de colonne, il meurt. Oui. Mais ben, j'avais plus de colonne, j'avais plus de poumon, j'avais plus de crâne. J'avais un traumatisme crânien avec une ben, ligne... Ils, ont... ils, ont... ils, ont, ils ont demandé... Ils ont demandé, c'est des administrateurs, des gestionnaires, puis ils disent, ils ne savent pas. Ils, ils pensent juste que je t'en fauteuil. Et tout ce qu'ils savent, c'est que je t'en fauteuil. Puis ils, ils m'ont... Ils... Attendez que j'arrive là. OK? Mais j'avais plus de colonne. OK? Je ne peux pas mettre des, des tiges. Dans la colonne, sur les bords, il n'y en a plus. Donc, ils ont, ils ont fixé. Les tiges Harrington sont jusque jusqu'à les années 50 parce que c'est éloigné de la colonne. C'est ça que ça me sort dans le dos maintenant de 2 cm environ, c'est pour percer la peau. Parce aïe, que éloigné de la colonne, puis ils vont mettre les vis pédiculaires qui sont très longues, qui vont traverser le corps, puis qui vont se rendre jusqu'à dans, dans, dans la vertèbre, les vertèbres qui restent. En ça fait okay. que c'est 20 paires de vis pédiculaires, puis ils ont mis des allographes bones Au lieu de prélever des os sur le corps, là-bas, ils ont des bandes cosseuses. Il y a moins de okay. rejet, il y a moins de. Ils ont mis des allographes bons, puis ils ont mis de l'acier inoxydable pour faire tenir tout ça. C'est 14 heures de chirurgie. Et là, par la suite, je devais subir un, un, une opération au cerveau. Et là, ils ont demandé à la famille l'autorisation de ranimer, parce qu'ils disaient Votre fille est quadrapie en ce moment, puis euh, elle, elle, elle va être légume. Mais tu n'es pas légume, pas en tout. J'ai jamais vu quelqu'un aussi, euh, mon Dieu, t'es très... C'est le Seigneur. Euh, C'est es... un miracle. Ah, C'est le, le Seigneur, parce que j'ai pas eu l'intervention. pourquoi. Pour bon. Je, pourquoi? Pourquoi? Juste, juste, la salle d'op était prête. C'est la première fois que le Seigneur fait ça. Là, il m'a fait ça dans les deux dernières années, les centaines de fois, j'aurais pu mourir. La salle d'op était prête. Puis tout s'est résorbé. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Quand ils le voient, toi, c'est tout miraculé. Mirac. Ils disent quoi? Miracle. Miracle. Comment ça que tu es, es traité de même actuellement dans le milieu où tu vis actuellement? Là, ah. comment. Comment tu appelles ah. ça ce centre-là, non? Je vais arriver là, vous, en, vous allez tomber en votre, Je J'espère je, je que vous êtes en bonne santé cardiaque. Là, parce que ce que je vais dire va vous, vous marquer à, à vie, je pense. OK? Vous avez besoin, vous allez avoir besoin d'être assis. Je vais commencer à partir du mois de mars, OK? Je n'irai pas, euh, pas avant, parce que ce qui concerne, c'est plutôt en contexte de pandémie. L'hôpital Sacré-Cœur a envoyé deux relances à, envoyé deux relances de bonification, deux relances aux habitations Saint-Christophe pour augmenter les services. Parce que moi, j'étais en démarche, j'ai commencé en fait aux, OK. Parce que je dois aller dans une ressource intermédiaire. OK, oui. Parce que présentement, j'ai pas assez, j'avais pas, pas assez de services aux habitations d'Incrypto. Et là, ils ont refusé de bonifier malgré, malgré les documents, j'ai à peu près 200 pages. Là malgré qu'ils ont démontré la détérioration de ma condition de santé et physique et que la, la, le découragement à cause du manque de soins ou d'habitation, blablabla, bla, bla, la conséquence du découragement sur ma santé, puis sur les idées que je chose... Non, c'était pas au mois de mars encore. Puis, ils ont envoyé, tu sais, ils ont ignoré la demande à cause de la pandémie. Okay. On a, n'avait on on pas de cas. OK. Écoute, là, Pascal, euh... Euh, pour les fins de, de, de, de, de la publication de tout ça à la Sûreté du Québec, parce que la Sûreté du Québec, je, je, peux, leur explier, je peux leur, ça leur ça explier, expédier ce, ce que coûte. tu me dis là. Est-ce que je tu sais. m'autorises à le faire? Je hein? Sais. Pascal? Oui? Est-ce que tu m'autorises à publier ça au nom de la Sûreté du, du Québec dans ça mon ça dossier à moi? Je suis désolée, ça coupe tellement, je ne sais pas pourquoi si vous parlez à travers d'un micro.